Ouais désolé pour cette coupure, euh, bah c'est pas grave, on reprend en été, on va voir hein. Voilà. Voilà, on reprend on était ça a coupé, euh, le jeu est fermé tout seul. Donc on refait ce niveau. De toute façon j'avais plus beaucoup de vie donc euh... Ouais, ça a coupé tout ça. Je suis désolé. En fait, c'est parce qu'en en fait, le logiciel de montage vidéo vidéo c'est ouvert. Je sais pas pourquoi, mais c'est ouvert. Bon, J'ai arrêté de faire ça. <rire> ça va être chiant. Euh... Attends, le début, c'est chiant. ne fait rien. T'as vu ça J'ai Je... même là je bouge hop ça marche on tire sur la lettre, carrière le enfin, en avant Vous trouvez après, vous me direz si c'est vraiment intéressant de faire euh... ouais, l'histoire et des autres histoires. Bon, peut-être on prête pas, je ferai toute seule l'histoire de Thèse parce que c'est comme Sonic, mais un petit peu plus court d'ailleurs. Ce dialogue là, là, on l'a déjà vu, ouais, c'est un petit peu plus court donc. Euh je passerai peut-être les premiers niveaux euh, parce que c'est les mêmes que Sonic et le reste euh, peut-être que je fais en... oh non c'est c'est non, non c'est vraiment les mêmes niveaux que Sonic sauf que sont un petit peu différents mais c'est les mêmes c'est les mêmes Clairement c'est les mêmes euh, voilà donc non euh, tels on fera pas mais Knuckles Knuckles on le fera l'histoire de Knuckles parce que c'est complètement différent lui en tout cas en tout cas c'est différent bon, mon point de vue thèse c'est vraiment pas différent de sonic voilà il fait exactement le même niveau à moins que lui lui ce thèse thèse lui ça se termine après ce niveau là bonjour bonjour l'arnaque hein. non non mais franchement Thes, il fait tous les niveaux de sonic euh pas intéressant franchement non du coup ce que je vais faire je vais faire plutôt une et thèse je le ferai dans mon coin voilà Alors, je le ferai pas parce que voilà c'est le même, même truc c'est le même derrière donc euh, voilà, non les mêmes dialogues même histoire non bah c'est tous les mêmes histoires mais je veux dire à part Ah bah oui il est battu You're right really huge Ah merde c'est une scène ça The oh, End Carrier. C'est la scène suivante C'est pas le New Nous voilà What Uh I forgot something What's that? There's a landing here in this mode What? Comment tu sais qu'il faut trouver Amy Tu right, my mon so ami here we go. Mais il euh, au test, tu veux savoir comment tu sais qu'il faut Amy Get oh wow! It's changed shape! Did you see that? Dark! This makes it harder for us to get to the bridge! I hate it when it doesn't listen! <laughs> I bet you weren't expecting this. The only way you can get to me is through the sky deck. Right now, if you can figure this one out. <laughs> oh yeah, well I'll show you. Bring it on. Deck. See? Donc voilà, on a the spike deck. This must be the way to the sky deck. Ok, je sais pas ce que à ce niveau. Ok, donc là, je vais remettre ça à, à début de la scène. Donc voilà, ce niveau-là, Tesi le fait, blablabla, bla bla, voilà. voilà c'est la même chose, sauf qu'on a fonctionné qu à la course. Voilà c En plus c'est même structure du niveau, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de faire test. Plus, euh, Sonic Renard quoi, <rire> c'est ça quoi, c'est Sonic Renard euh, dans ce cas-là, euh, voilà quoi, faites pas une histoire de thèse dans ce cas-là, hein. bon après, bon, je suis mauvaise langue, il y a quand même des autres dialogues avec Thèse, hein. c'est vrai, à un moment il fait une course contre Eggman, mais c'est le niveau Sky, euh, Sky machin, on a fait euh, pour peut-être chercher une ligne ça Donc, je me que tu fasses un tour en ville, Thèse. Et comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé Thèse directement en fait En fait, on a joué pas mal de fois hein, dans ce jeu avec les émeraudes. non ça c'est pas, pas la faute de Sonic, c'est tout c'est à cause de Thèse et Sonic le prend pas mal non hein, plus, c'est Mais putain Bon, on y va pas, on y va pas, c'est pas grave. Pas ce et c'est pour éviter de faire ce niveau aussi. <rire> non, je rigole. Mais euh, moi, non, un euh, truc de thèse, non, on le fera pas, c'est pas intéressant, voilà. Knuckles, ok. Et, ok, je me dis que c'était quoi ça, par contre. emmy ouais, on le fera, hein. Big, je déteste la pêche. Donc, euh, non. <rire> enfin, non. Et, euh, Omega. Non, c'est quoi Omega? Qui? Oh, je sais pas Ah, je sais que c'est euh, 1 2, 102, mais, non, mais je ne pensais pas qu'il fait dans la j'ai toi. même lui, il va plus obéir à, à Eggman et à Amy, Pff, pourquoi Non, ne fais pas ça, Amy elle va demander à Sonic à ne pas le tuer, pourquoi et puis il l'a sauvé. Il l'a aidé. Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut lui Il est fou. Il est fou Terz. Comment Terz Mais pourquoi il veut prouver à qui est plus rapide que lui C'est complètement débile là vous recherchez Emi normalement hein. enfin, normalement c'est ça hein. chercher Emi et vous non voilà encore ici voilà attention au Rafale Euh, non c'est pas pareil qu'il faut aller non <rire> ils m'ont bousculé je suis parti ultra loin non c'est pas là les créateurs sega pourquoi vous avez fait ça pour ce monstre ça, ça se fait pas j'ai eu niquez vous vous accrocher Sonic and Tales dans Sonic Zhock 2. Non, on n'est pas dans Sonic 2, on est dans Sonic Aventure, ouais, mais... sur Sonic. Et Sonic Aventure c'est vrai 3D, euh, pas pourri. Le jeu est pas pourri hein, Il grand... Bon là faut aller se dépêcher mais j'ai filmé n'importe quoi. On ouais, n'a pas eu de longue poste. On est sur les carrières. Ah. Oh, ici, on se lance poste d'ici, mon gros rien. Ok, Sonic. Je vais tout détruire lui. Ah, il est fou. 15 minutes. On fait des gens des levels, on en, on en fait plein. Wow, wow, je pense qu'aujourd'hui, on va faire jusqu'à la fin de Sonic euh, parce que le jeu il y a plus beaucoup de trucs. On devrait met du poste, c'est cool, ça. Je crois qu'on peut partir par là. Ouais. Et, mais Je viens de tomber. <rire> Merde, c'est un peu comme ça. Ah ouais c'était con. Moi enfin, je sais pas pourquoi je fais ce genre de bruit, c'est dégueulasse. Okay. Caché dans la colle. Ah, c'est pas si long. Non. Sonic. Bon ce jeu Sonic est beaucoup plus patient qu'avant. Alors je monte ici. Voilà, eu ça vu ça lui, bonjour dans ce jeu. J'ai pas envie de faire de mine attaque. Ah, bah non, je peux pas monter. Il y a un mur invisible. Ah, hein non, c'est pas le Ah, bon, je désolé. Vais... Oh, c'est pas ma faute. Ça, ça c'était pas prévu. Dans le live, ça c'était pas prévu, je suis désolé. A chaque fois. Non mais je sais pas si me plaît hein. ça. Fois. Après une gueule, c'est aussi Au niveau de tonique mais ça n'a rien à voir. Thèse, Thèse c'est vraiment le même, la même chose. Oh. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, tu viens de traverser Je comme ça. J'ai... vais tomber là. Hum. Non, je ne tombe pas. Ok enfin fait un du tout va bien. Voilà c'est ce ah, chiant ce niveau Non j'ai pas envie de tenter le truc. Bon. Non, on peut pas se servir de tel. dans ce jeu. Dans ce jeu là, on, en tout cas on peut pas se servir de tel. Peut-être à ce niveau là, j'ai longtemps qu'on est dedans. Je suis Comment il arrive à revenir là mort ah mais je suis con faut pas bouger moi ce que je fais bah je bouge voilà. Et où tu vas Sonic il s'en va chier pas d'où là <rire> il fait marche arrière bordel tombe là sur ah, l'enfant sur l'oute à chaque fois 1 c'est à qu'il gagne con, la course en fait c'était impossible de se mettre mais qu'est ce qu'il fout Sonic je suis appuyer sur le bouton. Oh voilà là euh, Super Bon je Je ne le fais pas. Hop D'accord. Ça va pas le shooter dedans le pauvre Lui le fait. Ah non vraiment vais faire mon endroit. Quoi Tu peux rebondir dessus Ah oui, on Je vais essayer de crever, mais ça n'est pas facile. on va voir mourir en pas Mourir parce que je suis un nouveau poste. On ne peut pas mourir comme ça. Oh, tu... oh non, mais arrêtez. Ah, un ça va. Qu'est-ce que c'est Ah, donc on monte ici. On On ira doucement, c'est pas... pas grave. Hein? Ils vont venir ici en mourant. Comment ça T'es chier, je vais encore devoir crever là. Non, merde Sonic, que je t'en tu crèves. Sonic, putain, mais non Mais putain Cassez-vous cool. I'm gonna lose. Désolé, aujourd'hui ce sera à un seul, euh, un seul niveau. on non, on a fait, euh, on avec carrière. Mais où je termine ce, cette partie Sonic. -ce fait, Sonic ah voilà, c'est bon, Sonic est rentré dedans. En, Allez, -toi. enfin ce bâtard. Hein. rentrer dedans, super maintenant il faut Way. No, this robot is my friend. He helped me. Don't hurt him. Okay, whatever you say. You must have your reasons. Il y a switch oui, J'étais en même temps. Eh, hey, t'as vu ça? J'étais en même temps alors que. Alors là, on doit faire ça. Sonic, t'étais pas obligé de faire ça. <laughs> mm -hmm. bon, beaucoup, ce que je Oh, mm -hmm. operations. D'accord. Donc nouveau boss, nouveau ennemi. Euh... Je suis désolé, c'est encore décalé. Je sais pas pourquoi. C'était pas à cause de la vidéo en fait. Euh, c'est mon jeu qui est plus rapide que. Je sais pas. en Enfin c'est vraiment étrange. Mon jeu est plus rapide que le R. Euh... C'est pas tout à fait normal. mon que... PC normalement est moins puissant que. Ah bon, il a mangé, c'est bien. Voilà. Tu avant qu'il fasse quelque chose. ouvre la C'est bon pour la santé ça. Pourquoi Eggman a conçu ce, ce robot alors Pourquoi Eggman Tu, tu sais que ça, ça tue. Alors que ouais, il est mieux que Chaos 4. Ah merde, il pas bougé. non, il m'a bouffé. Non, c'est moi qui m'a bouffé. <rire> Ouais, ouais, je suis désolé pour euh, là aujourd'hui, parce que, je euh, vois que c'est passé Je vais couper euh, au montage, ouais, aujourd'hui, je vais faire du montage, au lieu de faire euh, un live complet. Je vais faire du montage, du coup, elle sera pas en... voilà, euh, voilà, voilà. Voilà, toi, je te jetterai sur le chaos, voilà. Voilà, bien. C'est ce qu'il faut faire, pour le chaos. Tiens, mmh. c'est bon ça. Voilà, il est mort. Enfin, non, il n'est pas mort. Mais bon, voilà, tu m'as compris. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura des coupures. Euh, voilà, dans, dans cette vidéo, du coup, ce sera pas un live, ce sera une vidéo. Voilà, épisode 2, mais euh, voilà, ouais, parce que le niveau a duré très très longtemps euh, en vidéo. Du coup, euh, si je monte ça pendant une heure, ça va être pas être très intéressant. Je trouve, il Du coup, c'est donc à pas de temps faire une bonne action. Euh, le jeu a pas de temps de charger je pense c'est ça plutôt, ouais si je fais ça Oh bah non ça c'est chiant pas. in contre intéressant C'est pas intéressant en plus c'est galère ça me saoule Ok What t'es c'est quoi ce monstre Faut qu'on retrouve avec man. Big Losers. J'ai Big Losers parce que j'ai peur. Il voilà, faut qu'on doit appuyer là-dessus pour ouvrir une porte. Et qu'est-ce qui est chiant ce niveau. Qu'est-ce qu'on meurt beaucoup aussi. Oh non Oh non Attends. Je vais un moyen. <rire> Super, je retourne. J'ai tombé, je pense qu'il a voulu appuyer sur les caisses. Ah, j'aurais pu vraiment sauter. Non, non, ça aurait été trop risqué. Ouais. Ouais. La caméra, elle la mène pas, alors. Je sais pas quand je dois sortir ce moment, je peux pas ici en tout cas. Je oh, suis ici. Non, ah, si c'était là. Ok. Bon, oh, heureusement qu'on peut jouer à la manette hein, dans ce jeu magnifique. Parce hein. que dans ce niveau, comment je serais pas trop de hein. Bon, je vous le dis clairement. J'aime pas comme ça, hop, il faut aller derrière là-bas attends, j'ai envie de tester un truc ah si je suis sûr qu'on puisse c'est très compliqué par contre par contre, je suis vraiment dans lot ah, je peux redescendre le niveau c'est bon ça mais qu'est-ce qu'il me fait la caméra, allô Caméra merde. Oh, ma caméra met pas aussi là. au quarante tonnes. Mais non, Sonic. Putain, pourquoi t'as fait ça, Sonic? Sur... Je ne sais pas où elle par contre, je ne sais pas où elle est. Ah, je comprends pas ce niveau... Ah si... Ok. C'est là? A... Mais non! C'est là? Voilà. A... Mais non non plus! Mais c'est où? on voit c'est bien là mais putain je t'emmerde quoi c'est là enfin, je suis débile oui on remonte encore plus haut vas-y vas-y fais ça oui oh je suis un je suis un génie je suis un génie je suis un génie Attends, toi. Non, c'était pas là, putain. Si, non. Oh non, fais chier. Putain, pourquoi il est chiant ce niveau. Voilà, voilà, voilà pourquoi il est chiant ce niveau. Qu'on a compris. Plus au goal. On va aller beaucoup plus vite. Et pas. Ah c'est chiant, sérieux. Ces gars, pourquoi vous avez fait ça C'est chiant pour rien. Ah, c'est énervant, nous. Ah, Je suis appuyé. C'est Voilà. voilà, on descend, voilà, on fait ça, voilà, on appuie sur ce bouton, truc, il y arrive, oh non, je suis retombé, tout en bas, super, super le serpent, Ah ouais, oh on voit rien dans la caméra. C'est pas logique. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, on fait ça, tac, hop, voilà. Donc, on va arriver. Peut-être Et voilà, on fait ça, voilà, on perd pas de temps. On est comme ça, voilà, 3 minutes cette fois-ci. On tombe pas dans l'eau cette fois-ci, on va voir pas le con. je vois rien mais je vois rien aussi oh ça me, oh, ça me saoule mais je vois que dalle la caméra elle est dégueulasse c'est chiant ce niveau de merde là Ah oh, et puis hop Cassé quoi de chien. ça va, les niveaux sont moins chiants là. bon ça va voilà, j'arrive euh, assez rapidement enfin, je, je, je fais depuis tout à l'heure les niveaux là, les chiants c'est le pire niveau, la caméra est catastrophe, une catastrophe la caméra sinon j'irais avec le truc ici, hop, voilà, moi j'ai une technique, ça marche en plus voilà, deux minutes pour faire ça comme des con. Il est il arrive. Ah attends. attend, il attend. Ce qu'il faut faire pour attendre. Non c'est des catastrophes. C'est pas. Wouah enfin wow Enfin on a passé le pire. On a passé le pire, je vous le dis. C'est pire, voilà Alors, euh, ce moment là du niveau. C'est tranquille, c'est chill. Regardez, hop, voilà. je sais quel titre je vais mettre. Du coup, les deux pires niveaux. niveau, hein. ça, ça, ça, le titre, c'est pas un bon moment. Oh putain, oh, allez, Sonic, fallait que tu glisses là. Est non, bon, je suis sans, j'arrive pas même ça j'arrive même pas c'est aux... fini non c'est pas moi là c'est ce oh non c'est mieux c'est plus simple par là On va aller doucement. Wow, doucement. Des fois, euh, je vais faire des oh, attaques parce que je oh, beaucoup plus vite. Voilà. voilà. Et là, on fait ça. Voilà. C'est obligatoire, bien sûr. Un mode randomizer, d'ailleurs. Moi, ouais, il y a une version random matière de ce jeu, donc on ferait peut-être en live, je sais pas. Euh, c'est c'est Si je la trouve, <rire> si je trouve le lien téléchargement. Oh j'ai fait quoi c'est la fin du niveau et c'est simple. C'est celle-là elle est à la fin voilà là, on est à la fin du niveau enfin Attends qu'on puisse monter sur les murs de toute façon avec ta vitesse la sonic était obligée voilà qu'on puisse marcher sur les murs bon, normalement c'est que comme ça qu'on marche sur les murs mais avec la super vitesse de sonic on peut ça m'a fait ah, ça m'a fait peur oh là là Je... Hop, on peut faire ça voilà tranquille le gars okay. là là là là, là c'est plus tranquille bah ouais du coup ouais un live un petit peu plus grand que d'habitude désolé hein, avez... j'ai dit c'était une vidéo oh non j'ai menti oh oui, ah, merde un Après, je sais pas si je mettrai travailler bon, en. Non, mais en vrai, là, c'est beaucoup plus tranquille que de l'air. Voilà. C'est bon. C'est tranquille ici. Voilà, on prend le checkpoint, c'est bien. Allez. Il crevait là, hein. une fois il crever. Allez, on passe tranquille. Voilà, c'est mieux à trop vite pour le feu. Ouais, douce. Mais putain! Oh non, non, non, non! Ouf, ouf! Attends, attends, attends, il me faut un anneau. On peut encore jouer. Oh putain, il me casse pas les couilles. Bon, laisse toi, toi, toi, what what what what what je suis pris les pics. Comment j'ai fait pour sauver Il me faut une vie là. Nous sommes sans un ou une télé dans une. Ah, ils sont par là, hein. On va reprendre On est... Attends est... Oh non, il faut tout refaire, c'est une blague C'est plus tranquille mais c'est aussi chiant ce niveau de merde C'est niveau de merde ça ah ces gars c'est vraiment des... Il n'y a pas que il hein, y a aussi Nintendo hein. m'ouvrir pour aller plus vite normal ça non, pas... ouais, chaud. je que te le dire là wow, wow, c'était chaud ça je suis pas en place je dis pas ça parce que c'est des flammes hein. <rire> voilà tant pis si c'est un live plus long que d'habitude c'est pas grave c'est en fait. une première partie une deuxième partie oh là, là. Merci aléatoire certes mais je un me foutre on descend là eh et ouais et eh, ah d'accord ok ne me tuez pas s'il vous plaît laissez-moi ok je descends on va un anneau voilà. on va faire un spin dash Oh une attaque voilà je passe par au dessus d'accord je sais pas oh putain enfin de putain de bordel de merde autant de temps que le casino c'est pas normal c'est pas normal. what's wow, this? What's this place? Where am I? This is really c'est pas bizarre, c'est normal. Ouais, j'avance un peu la scène tout compte en même temps. Alors, je suis littéralement dans les flammes. Bon, j'ai passé, passé la scène, je crois non? Ah oui, carrément. Why? Why? Why this have to happen? Why? Oh. It's terrible! Il faut aller dans sa base pour l'instant qu'il est parti. A moins que si t'as envie de traquer autre que ça, voilà quoi. Mmh, mmh. Bon voilà. Je sais pas où aller hein à la maison de Big je sais pas où faut est. je sais pas franchement on devrait je juste ok non je sais pas où elle est, c'est bizarre. je sais pas Ah faut peut être aller euh... on peut s'arrêter là et faire un prend quartier. c'est une c'est vrai que là Hey, ça a fini son... son truc là non c'est faut bien aller là bas mais c'est il une... montre pas il une... une montre à ah. sais pas fou aller ça me saoule je déteste ça tu vois t'es là euh, comme un mongol tu sais pas oh, bon, non. Je suis... bah, à chaque fois que je retourne là c'est un truc de fou ça Je retourne au même endroit à chaque fois, c'est énorme. Donc une forêt perdue. Mais le seul truc que j'ai, c'est ça. Hein. Enfin, c'est ici faut que j'aille. Je ce que je dois faire C'est terrible cet épisode. Oh Ah bon ouais j'ai réussi, final egg. Ah voilà, dernier numéro de, de, de l'aventure de Sonic. C'est la fin de l'épisode Sonic, je ne sais pas comment je vais l'appeler, euh, live. je pense que je vais l'appeler euh, Sonic Aventure DX. Épisode 2 et épisode final sur Sonic. Voilà. Voilà. Ah, il y a des vies ah, super pour le boss final. Ah, il y a 12 niveaux. Il y a 12 niveaux avec Sonic. Voilà. Épisode final de l'histoire de Sonic. Voilà. Il aurait peut-être l'appelé comme ça. J'ai encore deux vies, c'est cool. Wow, wow, wow, qu'un de toi, qu'un de toi Sonic. <rire> Sonic est devenu en fou ça y est. <rire> non, c'est pas le moment. C'est jamais le moment, d'accord ah, Ok. Que okay, j'ai récupéré mes vies. Ok, on a enfin terminé. Euh, voilà. Euh, let's play. Enfin euh, non. eh oui au mieux faire ça en petite vidéo je suis dit voilà faire ça en live voilà comme ça on est tranquille ça va prendre un petit peu de place un hein. peu beaucoup allez viens là, la plateforme oh, on n'a pas tout le temps oh, ben cool. ce live est plus long que d'habitude parce que j'ai envie de faire un truc euh, voilà, plus long j'ai récupéré une vie, c'est cool, normalement je suis pas censé être mort, mais Sonic euh, il est pas mort, mais le jeu dit ah bah si t'es mort, c'est <rire> quoi Et là je vais je sais pas combien combien de... euh, Je sens que je vais passer à travers le sol. Hein, et mourir, voilà. On descend, euh, on monte, voilà, tu vois, il faut, fallait faut descendre. On est descendu ici, mais le jeu a pas trop aimé qu'on on est descendu trop rapidement en fait. Donc là, il n'y a pas de plateforme, mais en fait, il faut juste faire ça. Voilà. Ah, juste. C'est pas, voilà. C'est pas très simple, mais... Euh... Voilà. Et puis, Sonic il va dire, attends. Voilà. On prend l'ascenseur, qui nous permet de descendre, parce que Eggman apparemment, il descend. Du. Ouais, je suis un peu con, des fois, c'est à sa base qu'il faut aller. Non, on prend le long poste ce Voilà, c'est bien, on prend le long poste. Pour une fois, ça sert. On va descendre doucement, voilà. Parce que sinon, bah le je jeu te considère mort, voilà. C'est complètement con, je sais. Ah, après là, là, c'est d'accord. Je suis d'accord, c'est le vide et si je fais ça, ah oh, non non, c'est bon. Non, je pensais que le jeu allait me tuer. Voilà, si tu descendais pas avec l'escalator, euh, ah euh, t'es mort. Voilà, je, j'ai pas compris. Bon. Euh, ces gars, euh, c'est pas normal. C'est pas la fin du niveau. Moi, je pense mal. Je pense. Ah là, c'est encore loin. Hein. J'avais oublié ce, ce passage. Bon, voilà. C'est beaucoup plus calme. Euh, euh, c'est pas normal quand même que le dernier niveau, il est beaucoup plus simple que l'autre niveau de merde là, vous allez être méchant, du et tout, mais non mais là, franchement vous êtes comme moi hein. euh, je suis sûr d'autres de vous, vous avez déjà joué à ce jeu et pour vous c'est nostalgique quoi. L'épisode 2 est la fin de l'histoire de Sonic. Et voilà, j'ai trouvé mon, mon titre. Voilà la fin de l'histoire de Sonic. Quoi Mais. Mais quoi Pardon là Je passe à travers, c'est une blague. En plus. Quoi hein Reste au milieu. Non mais non non non non prends prends non non non non non non ça non mais non non ça non non ok non non non non non bon. bon non non non non non non non non on non non non non non Oh, c'est c'est barreau bleu, Ah bah pardon. Eh c'est pas un ticket hein, c'est chiant. J'ai l'impression qu'il est plus long que les autres. Hein, les non mais j'ai plus d'anneaux Ah si c'est bon, je vais faire. Est-ce je vais essayer de faire ça mais... Ok. Je te déteste toi aussi. Oh Pokémon Pourquoi je dis ça Hop Allez à centre, au centre de la base Ouais 1h 1h15 Ça fait déjà 1h15 que j'ai en train de tourner Voilà c'est un live hein. c'est tout tant pis on va mettre ça comme ça ouais, Ça va dire autant Parce qu'en fait Je viens de me rendre compte Que Voilà La fin finale Par contre après On mettra la musique de fin Voilà De Sonic j'ai envie, voilà. Je pensais pas que l'histoire <rire> de Sonic allait se faire en deux épisodes. Bon, bah, si je tombe comme ça, non, <rire> histoire en deux, trois épisodes. J'ai pas envie de faire quand même. j'ai envie de faire euh, le boss final là parce que j'ai pas envie. Euh, voilà, faire, euh, en trois épisodes, alors que il reste un boss à faire, euh, non ça attendez je fais ça voilà, voilà je mets oh, au sous-titre Hey I'll play with you some other time J'étais super chiant pendant quelques secondes. On voit les crédits. Voilà la musique avec les crédits. à ah, peu tard. 8 est apparu en dessous avec Viper. robotnik ou oh, wigman ça dépend dans bon, ce jeu as mais putain mais chier mais je crois que si on a game over on revient là mais je suis con ou quoi putain. putain mais je suis trop con aussi non ça fout avoir du mover wow. non là c'était chiant là c'est moins chiant mais c'est le boss final quand même on a ça, ouais ça vrai, bon, vrai. là c'est pas le ce final pour un minimum de difficulté quand même. Donc oui il y a 12 niveaux dans Sonic Invention des X avec le Sonic. C'est cool ça. Hein. A chaque fois vu il fait ah ah ah, je vu qu'il faisait ça. Je m'en vois pas. Ça, va Et ça, on commence ici, donc ça sert à mettre un gameau là, hein, dans le cas. En ce cas-là, vous mettez une dévie infinie dans, dans ce boss, hein. Bah. si t'as envie de quitter mais de toute façon tu fais start et puis voilà ça hein. <rire> rien le game over ici hein. <rire> on va se concentrer on va faire moins le con c'est deuxième tour il nous tire dessus voilà bon c'est pas grave si le live tire plus longtemps que d'habitude donc là il va essayer de me tirer dessus moi bon, je suis sourd on ne tirera pas sérieux quand même toucher ce bâtard et voilà par contre là si on se dépêche pas on se bosse on se tire dessus on non oh peut être pas bon allez c'est à esquiver allez quand tu fait Robotnik Eggman, vous oh, t'as plusieurs prénoms. non. Hein, ton, ah nom, c'est Ivo Robotnik. Ou oh, Ivo Eggman. Non, c'est Ivo Robotnik. Oh. What Robotnik, c'est vraiment son nom, famille. Alors là, je sais pas comment on bas Ok, je sais pas, c'est compliqué. Après, il va détruire des plateformes. Où... Après, il va utiliser sa queue là ça c'est chiant ah c'est là faut vous monter dessus normalement pour taper voilà ah voilà ah il est tellement grand comment ça je suis taille Arrête, arrête, arrête. Ça peut m'arriver. C'est un hérisson. Tu peux laisser les hérissons en paix. Ouais, j'ai fait cette plateforme. Et voilà, on a eux et voilà, et voilà, on a terminé la story Deckman, euh, de Deckman, oui, bien sûr de Sonic Attention on fait quelque chose Oh non putain mais oh, je, je m'en plus Tu faisait ça c'est enculé Putain tout refaire tout le boss allez hop Je me bouge, hein. Je ne reste pas. Allez, que euh, Robotnik là. Allez. Là. Pourquoi on l'appelle Eggman maintenant Parce qu'il est chaud. Ah oui. Et puis il ressemble à un On qu'il une main. Bon. bon, maintenant que je le sais, hein, on va faire attention... 4 au min d'attaque. Ah ça, ça me plus. il a touché le papa. Attends attends, attends, attends, attends, je vais chercher des anneaux, c'est con. Voilà, j'ai grave évité là. I C'est Sa pire attaque. Hein. <rire> Ça s'attaque euh, grave 1 10 1 10 de live. Ah, ok. <coughs> bon, alors Eggman, t'arrives pas à me toucher Hop là Il est ultra simple. Maintenant, il va aller de l'autre côté. Ah, oui, d'abord, il détruit tout ça. Il va aller, il va aller là. Ouais. On l'attend il danse ces deux trucs voilà il lance le premier quoi mais comment ça se fait comment ça se fait que j'ai pas touché mais vas-y c'est un bug il y On a bugs là comment ça se fait que ça va pas toucher voilà on en fout fait, ça comporte deux cette oh, chose parce qu'il nous reste deux plateformes non NON mais non putain C'est fait chier en plus oui, j'ai réussi le boss on peut pas arrêter le tout ouais en plus ouais j'ai le boss oh. oui. bon ma journée pour faire des lives j'ai l'impression. Attention. Il monte sa tête. Voilà. C'est là qu'il faut attaquer. Donc là on fait le même délire. Après test ça sera beaucoup plus court mais. Après test de casse et émis c'est beaucoup plus court. Il est vrai que... Voilà. Il a pas touché. Avec ma robotnique, comme tu veux. Au bon, moins la bonne cœur. C'est ça. Bon. juste un court comme ça. Voilà. voilà, et là je sais qu'il va venir vers nous. Il faudra juste foncer comme on Google. Non. 13, ah, il vient Oh, oh, oh, oh J'ai eu chaud. Il m'a tiré dessus, il m'a pas tué. Chagman, encore un coup. Oh non mais ça a bugué tout à l'heure aussi ouais, ouais. Mais normalement je l'ai battu mais je me rappelais plus qu'il faisait ça Qui hein. détruisait une plateforme à la fin Ok en plus c'est pas compliqué hein monter dessus ça s'arrête, t'as vu Voilà, j'étais un peu trop vite en sautant d'abord il fait ça. Oh putain. Je sais pas pourquoi je dis ça moi. Enzo, concentre-toi. <rire> Soit au bon moment. Voilà, bien, parfait. C'est parfait. Ça. À la fin, il détruit une putain de plateforme, donc il faut aller là-bas. Je crois qu'il va détruire ça là. Donc, attends, je vous montre avec le doigt, ça sert à rien. Donc, hein. donc je sais pas qui va détruire. Il va t'aider, frère, je suis, non Ah, attention. Il fait quelque chose. J'ai peur. Oh, j'ai réussi Yes Enfin, la fin du live Oui oh, La story, terminée. Voilà, on a perdu. Et maintenant, je me tais, putain Oh! <sighs> désolé il n'y a pas les musique pour les sous titres des crédits désolé alors moins peut-être que j'aurais pas de droit d'auteur je sais pas mais bon il n'y a pas les musiques donc euh... bah, du coup on va pas regarder le truc complet hein, on va s'arrêter ouais, ouais, ouais. bon, là euh, pour ce live enfin ce, ce truc là est terminé merci à tous d'avoir regardé ce live de scooboo et à très bientôt pour euh, une nouvelle story avec knuckles voilà j'ai décidé aujourd'hui je le ferai pas avec Tess parce que c'est la même chose voilà consultez bien. et à très bientôt ciao